Wesh, bien ou quoi Tranquille ou quoi Ouais, ouais, ouais, tranquille. Alors là, nous venons d'assister à une dinguerie pour la deuxième fois. En une soirée, le Barcelone vient de se faire littéralement catapulter, exploser, punir. Allez au coin Ne bouge plus Les Barcelonais, ils sont tous partis au coin, à la queue le leu. Au coin, les Bayern municois, ils les ont muniqués ah alors, la déconstruite Ada. Hein? Alors, le malaise Ada. Hein? On n'a plus Messi, on n'a plus Neymar. C'est fini, on n'a plus Suarez, Tout est terminada. FC Barcelona da esta terminada. Ou, donde está la romantada Donde está? Parce que depuis 2017, là, le FC Barcelone, ça coule. Le navire coule. Au secours, il euh, y a une fuite dans le navire. On est en train de chavirer. Oh là là, on coule sous la mer on est dans les abysses Eh oui, le FC Barcelone, hein, vous nous avez traumatisés, vous vous êtes foutu de nous. Vous avez fait des t-shirts à l'effigie de ce que vous avez fait comme traumatisme au Paris Saint-Germain. Et là, aujourd'hui, vous connaissez la descente la plus ardue que, que j'ai jamais vue dans l'histoire du foot. Non, ça, ça n'a jamais été observé dans dans dans... dans, dans de aucun élément temporel de l'histoire du foot. Tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer Le FC Barcelone est terminada, finito, finito. Tu comprends Vous êtes nulards, nulards Bande de nulards, le FC Barcelone, hein, c'est fini. C'est terminé. Déjà, premièrement, vous allez perdre une étoile sur FIFA 2022, hein, Vous allez être en mode 4 étoiles maximum 4 étoiles et demie, parce que c'est terminé. Nous, euh, les Parisiens, on veut bien faire un geste, parce que là, c'est vraiment trop triste de voir l'UFC Barcelone jouer comme ça. Bon, après, ils ont quelques petites excuses, on va pas se mentir, Ousmane Dembélé n'était pas là, il n'y avait pas Onsoufati non plus, donc peut-être qu'avec ces joueurs, l'UFC Barcelone, ça a un autre visage, on va pas cracher tout de suite sur le FC Barcelone, mais si l'UFC Barcelone, il continue comme ça, oh ah ben non, ça y est, c'est une équipe de la Liga. C'est plus une équipe de Ligue des Champions, hein. Finito Tu comprends Barcelone FC Barcelone Moi qui t'appréciais hein J'appréciais le FC Barcelone. Après, euh, bien sûr, ce qu'ils ont fait avec Ronaldinho. Tu vois ce que je veux dire Mais bon, après, ce qu'ils ont fait aussi à Ronaldinho à la fin de sa carrière. J'ai commencé à détester le FC Barcelone. Ce qu'ils ont fait à Zlatan, à Thierry, j'ai trouvé ça que c'était, j'ai trouvé que c'était du manque de respect. Tu vois ce que je veux dire Les Guardiola, je sais pas quoi. Non, non, non, c'est, c'est, c'est devenu du n'importe quoi le FC Barcelone. De toute façon, moi, dans tous les cas, tout ce que je sais, je suis heureux et fier de dire que la déconstruitada du FC Barcelone a été orchestrée, menée, bâtonnée par le Paris Saint-Germain. Le seul investigateur de cette déconstruitada, de cette euh, annulation de remontada, de ce traumatizada, de ce Malisada, de, de tout ce qui est mauvais, qui finit en da, tout ça, Nasser El Khalaifi. Il ne fallait pas nous mettre 6-1. Non, on ne met pas 6-1 à une équipe qui a des milliards. On met 6-1 à une équipe qui vient de div 2 Mais le Paris Saint-Germain, vous nous avez mis 6-1 L'année d'après on a acheté votre roi. Hein? Maintenant la Pulga, elle est chez nous. Là, si vous voulez, on peut vous prêter la Pulga pour quelques matchs. Parce que là, là, vous faites pitié à voir. Hein? Vous voulez la Pulga Hein? You want Messi in Barcelone for just two or three match? No. Il playing tomorrow avec Neymar et Mb Mbappé. Gonzi, if fils better than Cristiano Ronaldo. Bon, je vais vous faire la traduction parce que je sais qu'il y en a plein qui regardent mes vidéos, mais qui ne savent pas que moi, Fujesi Soko, je parle plusieurs langues. Donc, euh, j'ai dit qu'on pouvait donner, euh, prêter plutôt le, euh, Lionel Messi au FC Barcelone pour deux ou trois matchs. Mais non, on ne veut plus. <rire> Il joue demain hein, en Ligue des Champions. Et on va voir euh, s'il si est meilleur que Cristiano Ronaldo qui vient de se faire euh, lui aussi des euh, par Young Boys. Incroyable.